New Bike Day! Salut, guys! gars, GP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un nouveau bike qui vient de rentrer aujourd'hui. Euh, j'ai peut-être un petit peu teasé les gens sur les médias sociaux avec c'était quoi cette boîte-là. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir cette boîte-là. Vous allez savoir c'est quoi. Ça fait qu'on va faire un petit unboxing vidéo. C'est comme la première fois que je fais ça. On va voir comment ça va. Ça risque de durer quelques minutes. Fait que Prenez-vous une bonne bière, prenez-vous un café, prenez-vous peu importe ce qui vous tente pour relaxer. Ça fait qu'on va ouvrir cette magnifique boîte-là et on va savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Les plus fins observateurs auront vu que c'est marqué « Evil Bikes » sur cette boîte-là. Alors, bienvenue dans mon atelier en passant. Je sais pas si j'ai... Ah, j'ai déjà fait peut-être quelques petites vidéos euh, par rapport ici, des petits, euh, des petits chats rapides. Fait que c'est mon atelier euh, qui est en bordel, mais c'est bon. Il y a des bikes ici, je vous peut-être le tour tantôt ou une autre fois, whatever. Fait qu'il a les bikes là, on a la TV pour écouter des films de bikes et des compétitions, c'est super cool. Tous mes outils, c'est ici que je vis. Alors, est-ce que <rire> c'est le fun bah! Bon. Ça fait que. Ce bike-là, ça fait juillet ou Septembre. Ça fait trois mois que je l'attends. Ça fait trois mois que je l'attends. J'étais supposé l'avoir euh, début juillet. Il y a eu des petits retards, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. <rire> Le pays, je sais même pas il y a quelle couleur. C'est pas des choses. Je ne pas, je sais pas il y a quelle couleur. Ça fait que... Boom et AL! Cool, ça ressemble à un guidon. Ça fait que... On a un paquet de pièces six. Ça fait que quand vous recevez des bikes, en général, euh, dépendamment des compagnies, tu as des bikes qui vont arriver à peu près totalement monté. Vous allez avoir comme le guidon à mettre, la roue à clipper, puis euh, c'est à peu près tout. Evil, la boîte est tout petite, ça fait que le bike est à peu près pas monté. Ça fait que ça va être euh, une petite occasion spéciale de voir euh, qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là. OK, on a du c on a des spacers, on a des poignées. Là-dedans, on doit avoir tous les cranksets et compagnie. On va mettre ça là. le banc à l'air qu'on Cool. Volt. Nice. Ça fait qu'il est vraiment pas monté. Il est totalement en morceaux. Yoke 185. Donc le drop and pose va être un Bike Yoke 185 mm. La grandeur ne va être pas si J'ai entendu des bonnes choses pour les Bike Yoke. Après ça... Oh! Zeb! 27.5, 180. Hmm. Il y a des petits achetements qu'on va faire sur ce bike-là en passant, que vous allez voir. Ça fait qu'on a une fourche ici. Yes <rire> de résistance. Oh my God. Oh, on a des pneus. Des DHF. Ils donne les pneus avec, au moins. DHF encore. Exocasing. On autre chose. Ah! Oh! Oh! Oh! J'aime mon travail. Alors, on va essayer de pourrêler la pintura. Ça ici, ça fait que c'est pas des jours que j'ai comme vu le nom de la couleur sa boîte vite vite. comme ah! Mais... C'est pas blanc ou noir, fait que je sais pas quelle couleur. C'est pas des jokes. Ah, oh, cool Il est gris. Oh my god. C'est comme Noël. <rire> Mesdames et Messieurs, il me fait plaisir wow. de vous présenter mon tout nouveau, Evil Insurgent 2021. Alors, un magnifique Evil Insurgent V3. Gris, j'espérais avoir le gris. Les noirs sont cool. Ça fait que... C'est mon nouveau bike pour 2022. Donc, le Evil Insurgent V3 qui a été totalement redesigné avec les, euh, les nouvelles géométries, évidemment. Donc, on va avoir euh, du internal routing pour les vitesses qu'on avait déjà. On va avoir du internal routing... Pour euh, frein arrière. Donc, on a tout, tout, tout notre routing qui se fait maintenant à l'intérieur du cadre versus. Ah, vous ne voyez pas mon bac. Les, euh, les Evil avant, le câble passait stealth en dessous. Je trouvais ça pratique, moi ça ne me dérange pas. Ça fait qu'un Magnific Evil Insurgent V3 dans le large, la couleur est débile. Donc, toujours avec le, le magnifique système Delta. Si vous connaissez pas le système Delta de, de Evil, c'est un système qui a été désigné par Dave Wiggle, qui est probablement un des plus grands cracks de la suspension des bikes modernes. Le Delta veut dire... <coughs> Delta. Dave External Legitimate Te Testing Apparatus. C'est fuck it. Whatever. Euh, C'est un système de pivot qui est extrêmement progressif à la base. C'est un système qui a seulement un pivot, mais il y a vraiment un linkage ici qui va donner euh, une progressivité euh, au, à la plateforme de pédalage qui est incroyable. Mon euh, reckoning que j'ai adoré avait 161 mm de travel euh, pairé avec un Push 11.6. On dirait que j'avais 180 000 mètres de travel puis c'est à peu près impossible de euh, ça. Ça donne un des feelings les plus progressifs du marché. Donc, plus on écrase le bike, plus on a euh, du, du, comment, de la stiffness, si je voudrais. Donc, euh, celui-là vient avec un coil. Donc, il vient avec le RockShox Super Deluxe Coil euh, que j'avais déjà roulé sur mon euh, YT Capra, que j'avais adoré. Donc, euh, maintenant, ils vont mettre un mode pédalage et un mode... Euh, Barré, mais c'est pas, pas vraiment barré, c'est plus, euh, est plus euh, ferme. Aïe, ah, incroyable. Astifi qui est beau. Astifi qui est beau, waouh. Donc, il vient avec un chain guide intégré. Il vient ici avec euh, protection de frame pour euh, réduire le, le bruit, réduire les chain slap qu'on appelle dans un bon français. you be so good at this? Il y a une affaire que je vais vous dire. Je vous ai dit, c'était quoi ce bike-là? Je ne vous ai pas dit pourquoi j'avais ça, ce bike-là.